Encore toi Ça va, Ça va Ça va On est en train de filer tous les deux. Yo Rana j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée qui commence. Là, on va se diriger à la presqu'île. Hey. Ça y est. Encore wow. toi. Coucou Ça va Ça va yeah, On est en train de filer tous les deux. Là, on vient... Waouh C'est wow. trop joli les frifris Rana Là, vous allez passer dans mon vlog sur YouTube. <rire> hello Hello, hey, hello. Donc, Bienvenue dans le magasin Choupo Yes On est où exactement On est au PK0. Ah ok Yeah carrément. Au PK0, au magasin Choupo, juste en face de la marina. Yes. C'est nous. Et là, je vais tester, il va me faire goûter euh, les... beignets de bananes Waouh Les beignets de banane. Voilà, ah. ça ressemble à ça. Waouh Regardez-moi ça, les amis On va tester. Mmmh, waouh mmh, c'est quand même bon C'est comme un free free, mais ben, on sent euh, la saveur de la banane. C'est pas des arômes de banane, c'est vraiment la vraie banane. C'est pour ça. Et absolument. tout vient de Thoko. Waouh, Voilà. C'est génial, merci beaucoup. Pour cette Bienvenue épouse. hein. Merde <rire> Voilà. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais, c'est mmh. passé, hein On te fait rappeler. Bye, toi top classique Bye, bye, bye, à bientôt bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, Tu veux goûter au beignet de tout c'est un peu de genre de à la banane. <rire> hey, okay, Marou, Maru. yeah. on est à la presse là. Et vous habitez à là, l'Opala Oui. Yeah Ah, ok <rire> Ah oui bon Je pensais pas surtout, moi euh, bon, c'est tellement rare, j'ai bien paru ici et tout. Yeah. En fait yeah. Mais non c'est moi, je suis quand même content. Maroro On vient d'arriver sur le spot, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'arc-en-ciel juste là. C'est parti la Merci d'être à toi. Bon les amis j'étais pas au courant genre euh, On est censé ramer et tout Pour aller dans l'eau avec la... Alors, ça y est, on a ouvert. C'est hein, des jumeaux. Ah ouais, Fatre, il connaît les jumeaux. Hein. Ah, regardez. Alors voilà la poche perlière. Hein. Ici, en fait, voilà le bisous qui fait partie de la poche. Hein. Et la pelle, elle est là. Tu veux l'enlever Tu <rire> fais une incision ici, là. Hop. Et là, on va la sortir. Regardez. Wow. Ah, ouais. ah, C'est la pelle d'où ici C'est la pelle de, de Tahiti. La pelle de Tahiti, Théopo. Je fais pas tombé parce que là, même ah, si non, je plonge trop ouais. profond, pour la retrouver, je trompe carrément. Voilà, t'es bien, ça Celle-là, c'est toi qui l'as récupérée Tu peux <rire> donner une histoire à ta pelle. Tu l'as plongée, tu l'as <rire> vu <rire> sortir, c'est une essence. Vous avez été tous témoins de cette naissance, <rire> c'est vraiment très cher c'est là voilà voilà, ouais, que... alors si vous voulez voir en fait, c'était profond, t'es dit, hein? c'était profond, ouais, c'était à 10 mètres de profondeur, ah, ouais. <rire> t'as planché à 10 mètres, il aime le numéro 10, hein, hein, je crois que tu t'es sage. Si t'es ça, t'as été sage Mais est-ce que tu as été sage Mais t'appelles -ce okay. dedans. C'est là que tu vas voir en fait la couleur. Sorry. Alors, elle est un peu bleutée. Alors voilà les amis, on revient de la mer, je pas pu trop filmer et tout, c'était trop méga, on a été en pirogue et tout, ensuite on est à la fin perlière, je vais vous montrer ce que j'ai. Et puis là je suis en train de chercher mon t-shirt, je crois que mon t-shirt, il est... Une des pirogues. Ah voilà mon t-shirt, ciao Maruru Voilà les amis, donc là euh, on est euh, au PK0 à Teopo. C'est quand même génial. Je savais pas que les gens me reconnaissaient aussi par ici. Là on va aller manger parce qu'on commence à avoir faim. Et puis c'est parti, let's go Non mais c'est fou, les gens me connaissent ici. Wow. Voilà les amis, il y a plein de poissons pour nous. Oh, c'est trop bon C'est trop beau C'est trop beau Bon appétit Est-ce qu'on est allé? Manaba. y'a pas dit qu'il y a pas a pas Pas, alors les amis, maintenant nous allons aller en randonnée Euh, je sais pas trop où on va aller Mais on va prendre la voiture là C'est parti Manu Parce <rire> qu'on m'a fait laisser le visage Comment On m'a fait laisser le visage <rire> Le visage Le visage Le visage Le visage vous merci Voilà les amis, fin de journée, ça a été juste incroyable. Je, je dois vous raconter déjà que ça me fait super plaisir de vous retrouver sur YouTube. Ça fait un long moment que j'avais pas fait de vidéo, mais là j'ai décidé d'être beaucoup plus actif sur ma chaîne YouTube. D'une part parce que il y a... Euh, je participe à l'élection euh, Mister Tahiti. Je pense que vous avez vu passer sur les réseaux, sur TikTok et sur Instagram. Pour ceux qui ne savent pas, je suis le candidat numéro 10. C'est ma couleur euh, d'élection. Pour me supporter, c'est le rose. Et euh, voilà, ça me fait trop plaisir ben, de revenir, de vous reparler. On se retrouve très très bientôt. Euh, je vous aime fort. Il ne me reste plus qu'à vous dire. Prenez soin de vous. maruru Nana et à très bientôt les amis. Wouhou mmh.